Quand j'ai fait les premières bouteilles, les, les cavistes, des acheteurs sont venus et ils m'ont rionné au nez. Ils m'ont dit, il m'en a rien à faute de ton vin. Il est très bon, mais tu n'as pas de nom, tu n'as pas d'appellation. Et, et, et, et tu veux nous vendre des bouteilles comme ça, à ce prix, oui. comme un grand Bordeaux Non, ce n'est pas possible. Voilà, alors lui, lui il ne s'occupe pas de, de faire de la poésie. Hein. Il, fait, <rire> il fait de l'argent. C'est pas commercial, hein. euh, et, je, et les guides se foutent complètement de nous, tous les guides sur la, le vignoble. Ils n'ont rien à faire d'un domaine qui, <rire> qui n'obéit à aucune règle moderne. Hein. Mm -hmm. Vous voyez la masse de forêt, Alors vous voyez encore des faux. vignes de l'autre côté de la vallée. Mm -hmm. euh, tout ce qui est au milieu de la forêt, dans les clairières, c'est mon vignoble. Je peux dire, c'est un peu votre faute hein, qu'on qu est là, <rire> parce qu'il euh, y, oui, y a 20 ans... Oui, ou mais quelque... ce qui ne vois pas, c'est la masse de travail. Je peux vous donner des règles. Par exemple, le cépage de la Bible, hein, il existe encore. Mais où est-ce qu'il existe Dans le plateau du Golan, sous les canons et les mitraillettes de la Syrie. Hein. Mm -hmm. Je suis allé chercher ça. Aucun taxi n'a voulu aller <rire> sur la frontière. J'en ai trouvé un en payant cher qui m'a amené, mais qui m'a dit, moi, je ne reste pas, je fous le camp et je vous reprends, mais je ne m'arrête pas. Bon, c'est vrai que c'est très dangereux. Voilà, mais j'ai pu donc sauter de voiture et ramasser dans les champs abandonnés, vigne oui, abandonnée, oui. un cépage qui euh, est cité dans la Bible et qui évidemment n'existe plus dans le monde moderne. Ça, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup comme ça en Arménie. Je suis allé chercher aussi un cépage qui était le vin qu'aimait Alexandre le Grand. Hein. Ouais. Mm -hmm. tout le monde se fout d'Alexandre le Grand. Hein, <rire> aïe aïe aïe. Ah, je peux euh, sortir ça... de la voiture. <rire> ah, oui, ça, ça... Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Diable le diable. Là. Ben, ça... oh, on peut le déplacer un ah, peu aussi. Peux... Le déplacer. Oui bah, oui. oui. On... Je, je sais pas, oh, il est quand ouais. même assez connecté. Ça. Bon, on, on, on va, va voir regard, ça. regarder hein. Voilà. Et là, vous en profitez pour voir le la, la les, les vignoble de ce voisin. On s'entend très bien. Et lui, il fait des sous, et moi, je fais de la poésie. Voilà. <rire> Dans les années, euh, le, bon, on va dire euh, un demi-siècle avant, un demi-millénaire avant le, le, notre ère, l'ère chrétienne. Le, le Languedoc Bordeaux n'existe pas. C'est le Languedoc qui fait les grands vins avec des, des grandes familles romaines et qui fait les grands vins de la Méditerranée. C'est pour ça que mon fils est, il est passionné aussi du Languedoc et de, de redorer le blason du Languedoc aujourd'hui euh, en dehors de vous. Mais euh, il, non, non, euh, non, mais il n'y arri arrivera pas. Ouais. <rire> oui. Mais il n'y arrivera pas. Il n'y a aucun problème. Vous ne pouvez pas lutter contre Bordeaux. Bordeaux distribue chaque année quelques centaines de millions à la presse mondiale. Mm -hmm. Vous pouvez aujourd'hui. Le, le Languedoc se porte bien. Mais son nom n'est jamais cité. Ouvrez le Figaro, ouvrez le Monde, ouvrez les n'importe quel journaux anglais, français, américain. On parle de quoi Des grands mains de Bordeaux, des grands mains de Bourgogne, un peu de la Loire. Et puis c'est fini. Euh, quelquefois à l'Alsace. Mais le Languedoc, je ne voyais jamais un article. Et On ne peut pas lutter. Une réception à Bordeaux, dans un grand château. Vous avez tous les grands journalistes européens et américains avec le black tie, qui sont là à, à venir manger la soupe. Et ils repartent avec un chèque dans la poche. Vous ne pouvez pas faire ça, nous, en Languedoc. Donc, on se porte bien économiquement, mais ceux qui ont la gloire, c'est les... vraiment les, les, les, les, les, les Bordelais. Hein. Diable, le diable